Bonjour à tous, quelqu'un un jour a dit que la perfection n'était atteignable que par la répétition. Donc répétez les exercices afin d'atteindre la perfection en mathématiques. Dans cette vidéo, on va s'entraîner à additionner des nombres relatifs. On l'a vu dans la dernière vidéo, la première question qu'il faut se poser c'est ont-ils le même signe On va résumer la règle avec un schéma. Donc, s'ils ont le même signe, dans ce cas, on garde le signe et on additionne les valeurs, tout simplement. Par contre, s'ils n'ont pas le même signe, alors on recherche le, la, valeur, la plus grande valeur et on garde son signe. Et ensuite, on soustrait les valeurs. On soustrait la plus grande moins la plus petite. On va s'entraîner tout de suite. Moins 12 plus moins 25, les deux nombres ont le même signe. À vous de jouer. Combien ça vaut Mettez pause. Faites le calcul dans votre cahier. Vous avez fini donc, on garde le signe, c'est donc le signe négatif. On additionne les valeurs 12 plus 25, 37. Et donc, le résultat, c'est moins 37. Moins 37. Deuxième calcul, moins 57 plus plus 28. Est-ce qu'ils ont le même signe Non. Donc, à vous de jouer. Cherchez la valeur la plus grande pour garder le signe. Soustrayez la plus grande moins la plus petite, ça vous donnera le résultat final. Est-ce que c'est fini donc la plus grande valeur, c'est 57, en valeur absolue. On garde donc le signe moins. Et puis la soustraction de 57 moins 28, ça fait 29. Et donc le résultat, c'est moins 29. Maintenant que vous avez bien compris les règles de base des additions des nombres relatifs, entraînez-vous à la maison et en classe, tout seul ou avec vos camarades. Et n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.